Alors à Mitlard, on est ici à, enfin au niveau d'exploitation, de là on est à 600 mètres d'altitude. Et euh, en fait, on va monter nous sur l'exploitation de haut à 1200 mètres d'altitude. Quand on regarde un peu la vallée de Master, ces tradition de transhumance aussi, mais il ne faut pas l'oublier, il faut le dire, à un moment donné, les animaux marchent pendant, marchent pendant 4 heures à la montée, marchent pendant 2h30 à la descente. C'est ce qui dirige vraiment euh, notre vie à nous sur l'exploitation, mais notre vie familiale aussi, parce qu'à un moment donné, on fait deux déménagements par an. En haut, en bas, il faut jongler entre la vie scolaire des enfants, entre nous, entre faire à manger, les fromages, blablabla. Parce qu'on travaille en famille et c'est vrai que finalement, ce qu faut, on a trois enfants, ce qui font vivre nos trois enfants aussi, c'est ce que nous, on arrive à en sortir de nos animaux et de nos terrains. Je préside l'OS Vosgienne depuis six ans maintenant, je crois. Et euh, je suis quelqu'un qui ne s'assoit pas sur des acquis. Il y a vraiment des, des projets nouveaux qui doivent être faits pour que les jeunes de demain, ils aient envie d'avoir la Vosgienne dans leur exploitation. On peut quand même le rappeler à un moment donné à un autre on était quand même tombé à 223 000 têtes on est tombé à 3 000 têtes après la, après la guerre. On était quasiment rayé du livre généalogique français des races. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la France ne voulait plus de Vosgiennes. Enfin, je veux dire, moi, d'en parler, ça me donne des frissons, en me disant, vous vous rendez compte, quand on est capable aujourd'hui de mettre des millions d'euros pour aller fouiller des choses qui d'il y a 3000 ans, on aurait été capable, il y a quelques années en arrière, de rayer des races qui sont aujourd'hui encore vivantes sur notre territoire. Et moi, j'avais vraiment envie d'ancrer un produit avec cette race Vosgienne, parce que ça n'existait alors jusqu'à maintenant pas. On avait un super beau massif, on avait une race, qui est là, et en fait, l'idée, elle était partie de là en disant « mais voilà, on, on va finalement créer un, un nouveau fromage. » Parce que je pense qu'il y a le marché qui est disponible pour nous, mais je pense aussi que notre race en a besoin pour survivre dans les 15 ans qui viennent. Dans la pratique, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis à 9 éleveurs. Et puis, on a commencé à goûter un peu pas mal de fromage. On avait aussi Jacques Ikeno, qui est un grand fromager de la région, qui nous a aidé dans ce sens-là. Voilà, pour finalement rechercher qu'est-ce qu'on veut comme croûte, qu'est-ce qu'on veut à l'intérieur de cette croûte, la pâte, la texture de pâte, voilà, ces choses là pour arriver à un produit qui nous convenait vraiment bien et où on avait vraiment ce, ce côté euh, un peu comme le matin de la rosée au printemps, quand on arrive pour chercher nos vaches. Et puis on marche sur ces pâtures un peu grasses et humides, voyez un peu ce côté un peu onctueux, crémeux, finalement, de la chose. Et en fait, ce qui se passait sous la semelle du pied, il fallait que ça se passe aussi dans le palais des, des, des gens qui vont acheter qui vont goûter le cœur de Massif. Et puis après, on l'a fait carré. Alors pourquoi carré Parce que finalement, on s'est dit des fromages ronds, on a tiré la rigole. Alors déjà, dans une vitrine, dans une étale, ça se voit un peu mieux un fromage carré, parce que tiens, il est carré, celui-là. Et puis aussi, parce que je crois que... Les éleveurs de race c'est des gens carrés. On aime bien rire, on aime bien faire la fête, mais on est carré dans nos métiers. Euh, je crois que si on, s'il ouais, y avait des principes et des valeurs dans, dans cette vallée, ça serait vraiment l'image de la Vosgienne qui ressortirait. Quoi. Cette, ce côté social, ce côté droit, ce côté dans la tempête, on baisse la tête et on continue d'avancer. On n'arrête jamais. Le beau temps arrivera derrière. La vallée de Mainster, surtout à mitlar on est enclavé. On le voit, ça fait un V derrière. On est enclavé. Il n'y a plus rien derrière nous. Donc ça veut dire que par exemple tous les orages ça passe chez nous, on a une, une, un retard de croissance de pousse d'environ euh, un mois à cinq semaines par rapport à Colmar qui est à 20 minutes de route. Ne serait-ce que le village d'à côté 4 3 km, on a déjà une semaine d'écart. Donc en fait si on veut, euh, la pâture de Mitlar, elle est un peu plus grasse que les autres et plus riche. Et... Euh, il faut savoir, à un moment donné en tant qu'exploitant, et ça c'est notre métier, au-delà de notre passion, c'est notre métier, il faut savoir valoriser finalement ce côté retardatif, mais ce côté aussi très positif au niveau de la valeur nutritionnelle de, de la flore. Alors la ferme, elle existe depuis 1918, donc ça fait maintenant la centième année qu'on sait que euh, c'est la même famille qui est sur la même exploitation et sur la même chaume. Et jusqu'à l'heure, aujourd'hui, a toujours fabriqué du fromage, n'a jamais livré une seule goutte de lait en lait Vallée de Minster, c'est quand même une des plus belles vallées, pour moi, qui existe en France. Euh, où il y a quand même encore un aspect agricole qui est fort. Et on a tout finalement, ce savoir-faire, cette tradition, cette rusticité, euh, d'héritage de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et je crois que tout le monde est dans... Tout ce qui est côté Vallée de Minster, tout le monde est vraiment dans cette optique-là, en disant on ne veut pas perdre nos traditions. Et en fait, euh, je pars du principe que n'importe quelle perte que ce soit, une tradition fromagère, un ustensile qu'on n'utilise plus dans nos fromageries, euh, un mode d'exploitation, un système d'exploitation, en fait c'est une perte. Donc le barcas, en français, on peut dire une tome de montagne. Bergenkäse, tome de montagne. En fait, c'est un des tout premiers fromages qui a existé dans nos montagnes, puisque quand les éleveurs montaient dans les alpages, il fallait bien faire quelque chose avec ce lait. Donc, en fait, eux, ils ont dit bah, on va faire un gros fromage qu'on va pouvoir affiner jusqu'à l'année prochaine. Et puis, comme ça, ce sera plus facile pour les transporter à Dodane, à l'époque, dans les fonds de vallée. Donc, du coup, est né finalement ce fromage à pâte cuite, donc le barcas. Et euh, le barcas, en fait, il n'y a pas de recette bien définie. Le barcas, c'est. Euh, si maintenant vous avez 70 éleveurs sur le massif des Fauches qui font un fromage qui prend un barcas, c'est générique. Il voilà, y, y aura 70 versions différentes de barcas parce que chacun a sa recette euh, historiquement dans l'exploitation. Euh, nous, ce qu'on recherche dans le barcas, c'est une pâte euh, pas sèche du tout. Qu'on sente le lait, en fait, qu'on sente ce côté lactique. Moi, je ne en fait, veux pas cacher euh, un goût avec un autre. Je ne veux pas rajouter des ferments pour cacher le goût de mon lait. Moi, j'estime que mon lait, ce que je fais ici, le travail que je fais, le travail de mes animaux, on doit le sentir dans mes fromages. Et puis après, qu'on puisse aussi l'utiliser en raclette. Parce que euh, voilà, on est quand même des gros vendeurs du fromage, et tout ce qui est fondu et raclette, ben, voilà, on en mange souvent. Nous, comme nos clients, et c'est pour ça qu'on a à un moment donné dit bah, « Tiens, pourquoi pas faire des barcasses aromatisées à autre chose ?» Donc on en fait à l'échalote, on en fait à la pétale de rose, on en fait aussi aux épices de Noël. En fait, mes clients, moi, pour Noël, ils viennent chez moi et me disent « Florent, tu me fais un plateau de fromage pour Noël, pour le 24. Bah, » Je leur dis « Pas de problème. » Et finalement, je vais leur préparer, ils auront… Euh, Cinq sortes de barcas, ils, euh, ils auront du fromage de Munster, ils auront du cœur de massif, et euh, on arrive finalement, nous, à, à amener une gamme de produits qui est assez large, et c'est ça qui est intéressant parce que finalement, si je ferais que le même produit, ça, ça serait la et la routine. Là, on se pose tous les, tous les jours la question on, va, on se mord, qu qu on quoi qu'est-ce qu'on va faire demain comme fromage, Alors, du qu'on fait le planning par semaine, on fait du fenouil, du voilà, on change tout le temps, et c'est ça qui est, qui est vraiment bien.